Hello la Pixie Army, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo challenge Alors euh, ce qui explique ce look un petit peu particulier c'est qu'aujourd'hui c'est la Dapper Day à Disneyland Paris Donc la journée vintage et j'ai choisi de faire Isma en tenue Charleston Alors aujourd'hui je vous retrouve donc pour un challenge qui a été choisi par vous la Pixie Army Puisqu'après avoir fait la journée personnage, aujourd'hui on va essayer de relever un défi de taille Puisque nous allons essayer de manger le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et... Le dîner à Disneyland Paris Nous tout pour moins de 30 euros Et je suis accompagnée de quelques invités que je vous présente juste ici Moi je m'appelle Alessandre Je travaille sur DL Polémique Une chaîne où euh, le débat est de mise <rire> euh, Écoutez, euh, niveau restauration C'est très simple Je pense pouvoir respecter le budget car je me nourris jamais Elisa, alias Coco, critique culinaire Moi c'est très simple Je n'aime rien Et surtout, j'aime de moins en moins Disneyland Paris ah, enfin, c'est euh, 24 ans, célibataire n'est est le Si 24 ans, exactement. Euh, c'est pas très grave pas très grave. Alors moi dans la vie j'aime beaucoup manger Mais euh, je suis un peu compliquée comme meuf C'est peut-être pour ça, ça que je suis seule <rire> C'est ce que je mange exclusivement euh, Des papiers de bonbons J'aime le papier, papier de toilette aussi c'est sympa Mais ça j'ai le réserve au dimanche C'est un peu un repas droit Donc pour vous faire un bref topo Moi je suis connue comme la relou de service La meuf qui euh, choisit à chaque fois les restaurants Parce qu'en en fait il n'y a généralement qu'une option qui me plaît Et encore sur les restaurants C'est un petit peu compliqué de manger avec moi sur le parc mais euh, on va voir on relève ce défi, si on arrive à me trouver de la nourriture et je vais surtout vous donner toutes mes astuces à petit prix donc là il est environ 9h30 du matin moi ce que j'ai fait du coup pour le petit déj' c'est que j'ai au relais slash casino c'était fait exprès et surtout ça coûte pas très très cher donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une bouteille à 2 euros ce que je trouve quand même pas donné ne nous mentons pas mais sachez qu'il y avait une formule petit déjeuner avec viennoiserie plus café à 2 euros ce qui est quand même assez raisonnable je pense que vous serez d'accord avec moi c'est assez compliqué de trouver ce genre de petit prix sur le parc mais si jamais euh, vous venez en RER vous avez le Val d'Europe qui est à une station et en fait vous avez un immense carrefour et ça vous permet de payer pas cher du tout et ça peut être une bonne option il hein. euh, y a également des boulangeries etc si vous voulez aller manger euh, des petites choses à petit prix mais il y a également une deuxième petite astuce et en attendant mes copains je vais aller vous la montrer direction les studios pour la route puisque moi euh, j'ai déjà commencé à entamer le budget avec juste une bouteille avec mon maquillage vous comprendrez que j'ai pas trop envie de manger un gâteau là tout de suite et puis j'ai pas très très faim mais allez à la voûte de la Pixie Army et moins 2€ au compteur donc au Walt Disney Studios et qui dit saison à Disneyland Paris puisque nous sommes en pleine saison des super-héros Marvel, dit également petits snacks, petites choses à trouver qui sont pas trop trop chères. Je vais aller faire un tour des cartes pour vous montrer un peu les tarifs et vous montrer que oui, on peut petit déjeuner à Disneyland Paris pour moins de 5€. La boisson c'est compliqué, mais au moins le snack. Alors là la Pixie Army, on est un peu dans du hors-budget, voyez-vous Puisque on a la formule à 7 7€ et moi l'objectif c'est de manger pour moins de 5. Désolé monsieur, au revoir. Donc là on est un petit peu plus dans l'esprit que j'avais en tête puisque là on a des snacks. Le plus cher est à 4,29€ le gâteau Groot que j'adore mais j'avoue qu'il est cher. Euh, mais sinon vous avez des gâteaux avec des pépites de chocolat. Si En plus vous avez la réduction passeport annuel, c'est vraiment tout bénef. Honnêtement, je trouve quand même que le café et les boissons de façon générale sont assez chers à Disneyland Paris. Donc ce que je vous conseillerais, c'est de ramener votre bouteille au plus possible en tout cas, ou de consommer un café à l'extérieur, puis ensuite d'aller dans le parc et de pouvoir se prendre une petite gourmandise qui là ne sont pas trop trop chères. Là au moment où je tourne cette vidéo, c'est donc la saison des super-héros Marvel. Mais euh, bien évidemment, en fonction de quand vous venez sur le parc, il y a différents snacks, différentes nourritures thématisées et des choses à petit budget. Et puisque je suis ici, je vais également en profiter pour vous montrer une autre astuce qui ne tient pas au moment où je tourne cette vidéo, mais qui peut vous être utile. J'ai pas trop trop cher. Je vous emmène Ah vous voilà, donc je vous emmène avec moi euh, dans la partie ratatouille des Walt Disney Studios où en fait de juin à septembre, environ juillet à septembre, vous avez le rendez-vous gourmand. Qu'est-ce que c'est que le rendez-vous gourmand Ce sont des petits chalets qui sont tout autour de la place et qui vous permettent en fait de découvrir des plats typiques de certaines régions. Et vous avez pas mal de choses à manger pour moins de 10 euros, donc ça vaut vraiment le coup pour le midi. fermé et tant mieux puisque les restaurants à table c'est vraiment pas notre budget et encore moins ce restaurant là qui est absolument excellent je vous avais d'ailleurs fait une revue sur le blog mais c'est pas dans nos tarifs pas aujourd'hui en tout cas clairement on n'a plus rien à faire ici on a réussi à déjeuner petit déjeuner pour moins de 5 euros puisqu'il y en avait pour 2 euros de la bouteille j'aurais sûrement pris un des cookies avec toutes les petites euh, les petites marques on aurait été pour 4,79€. Je considère que le défi est relevé pour le petit-déj. Je vous donne rendez-vous avec mes potes sur le parc principal et on va voir comment est-ce qu'on s'en sort pour réussir à contenter tout le monde à petit budget. Nous sommes actuellement devant le Nas Sense Café avec un Alex toujours aussi mal à l'aise. <rire> donc du coup pour expliquer le cas, euh, au départ on voulait aller manger ici parce que comme vous pouvez le voir les tarifs sont quand même relativement raisonnables. Mais en fait on s'est dit que bon déjà il y a un peu d'épices donc euh, bof bof. Et euh, surtout on a envie de tester un restaurant qui va être plus ouvert au niveau de l'année Parce que celui-là il est vraiment ouvert euh, genre euh, deux fois par an hein, à peu près Donc là on est au Fuente d'Aloro avec ses merveilleux accents Et euh, niveau tarif on n'est pas dans ce qu'il nous faut Bah moi, je trouve ça bien hein. Niveau tarif et tout vous en pensez ah ouais, quoi Au niveau du VG c'est stylé Ouais il y a quelque chose qui te plaît non, Une glace oui non mais je veux dire pour manger le midi Mais c'est quoi déjà notre budget Vixi 10 euros 10 euros d'accord hein <rire> Non mais le menu enfin Alors 10 euros Oui non j'ai repéré des trucs ouais, Il y a, y, a bon. y a quoi qui te... Moi le bœuf sauce tomate aux légumes Qui est où Je suis où un peu au dessus du budget mais bah, Eh on n'a pas, de pas de le de pas de droit Ou alors c'est à dire que tu manges moins à 4 heures ou au dîner Ah merde C'est 30 euh... euros par jour euh, Ouais c'est 30 Moi, euros je par jour une salade akuna au poulet à 7,49 Ça me va très bien et ça a l'air très bon D'accord euh, Bah là je... Vais... Ah, ça, regarde ouais c'est la euh, kunamata végétarienne, il y a des trucs stylés genre salade, ananas, fèves, concombres, patates douces, tomates, poivrons, oignons, euh, cacahuètes grillées Enfin franchement ça passe Cacahuètes hein. grillées putain c'est... C'est original ou Comment 6,99€ ça, tu... ça passe après tout dépend, regarde si par exemple tu prends les aiguillettes de poulet Akuna ou quelque chose ah comme non, ça et que tu raison. comptes la. Je prends le menu enfant, je vais faire comme toi en fait. Oui. C'est moi bon, il est là le menu enfant. Là à gauche. 8, <rire> Un peu à bague cette personne. Bah, je prends le menu enfant en fait. Mais tu vois rien Sarah pour te comme ça que euh, La réduction passeport annuel rentre dans le jeu ou pas Oui. D'accord. Le oui, but c'est vraiment de payer moins de 10 euros, oui, mais après si oui, il y a réussi à faire ça, ça plus il n'y a Donc, pas de soucis Donc si le il veut le truc à 10,99 avec sa réduction, ça rentrera. Ah, c'est exactement ce que je lui dis là. Ok, on va passer. Ok, super. Est-ce que vous avez pris Dis-moi Elisa. Moi j'ai pris une salade au poulet. D'accord. À l'intérieur. On a du maïs, des cacahuètes, de la salade, des petits légumes, de l'ananas C'est hyper original vrai. Euh, Et j'ai pris un Coca zéro avec Et euh, le total m'a coûté 10 euros centimes Avec, avec réduction Magic D'accord on considère que ça rentre dans le budget. Ouais, et. Euh... C'est exclusivité d'ici en plus le plan. Absolument, non et franchement c'est. C'est copieux, quantité, hein. voilà. Ah ouais, c'est copieux. bon, bah, bien, quoi. Et original, en plus. Et toi, dis-nous tout alors, Elsa Moi je suis un peu. Je suis en budget, hein. J'ai pris un menu avec les aiguillettes. De... On va dire qu'elle ne participe non, pas je au budget. Participe pas. Voilà, elle ne participe pas euh, au challenge. Ça mais... fait 12 euros le menu quand même. C'est vrai. Ça reste raisonnable. Ça reste... Sachant que toi t'as la réduction infinity ouais, en plus. 15%. On va repartir sur les gens qui jouent le jeu, hein Et toi, qu'est-ce que Je tu as fait Je joue le jeu sous la contrainte. Des de <rire> aiguillettes de poulet. Ouais. 10,99. Avec la réduction Infinity, ça fait 9,34. Ah bien Mais du coup j'ai pas de boisson. Merci. <rire> Pour 8,9€, j'ai pris un menu enfant. On dirait pas comme ça, je trouve que la portion est quand même assez généreuse. Donc j'ai des saucisses avec des frites. J'ai également un petit gâteau au chocolat et un fusti. Alors c'est une euh... salade végétarienne. Ouais. Akuna végétarien. Et elle m'a coûté 6,99€ sur le blog. Plus les oignons. Les... Ouais, mais en vrai ça rentre dans le budget. Hein. Non, parce qu'ils sont à, à 5,99€. Ah oui, c'est quand ils sont en menu qu'ils sont à 3€. qu'on va partager. Ouais. On va en prendre deux de chacun parce que je sais pas assez fin pour euh, ouais. tout prendre mais au final c'est par exemple juste ma salade. Moi j'ai ma, ma petite bouteille d'eau astuce. Euh, si vous n'avez pas <rire> prenez, une petite bouteille d'eau parce que euh, flemme de payer 3,60€ je crois. Sachant qu'en plus il y a des endroits qui, où.. a des endroits qui tu peux remplir ta petite bouteille d'eau, à la base c'était trop beau. Mais comme une <rire> alors bon bah là ça ressemble plus. à <rire> Mais à la base c'était très joli, il y avait de euh, Alors il y a de la patate douce, des, oh, des fers, c'est la sauce ça, qui sent fort T'as euh, bah, une petite sauce, une petite sauce vinaigrette, des petites euh, petites tomates, non poivrons, concombres. Puis après le. Ouais. ouais il faut, euh... Franchement, euh, des petits oignons. Des petits oignons. <rire> Toi t'as réussi à prendre un plat à la carte qui est pas très cher de base. Toi tu es tombé sur un plat à la carte donc du coup t'as quand même été en dessous des 10 euros malgré le fait que t'es pas de menu. Ouais. Et ça montre quand même que bah si vous prenez les, les éléments tout seul, en fait vous payez beaucoup moins cher que si vous prenez... Euh... Si c'était à refaire, moi je ferais exactement ce que t'as fait parce que toi t'as la boisson avec, ah, ouais. Okay. Ouais. donc j'aurais pris un menu en fond. J'ai une objection, moi j'ai pas mangé de boisson, je de 5 euros. Non parce que vous, vous rentrez sur mon budget à moi du coup. Moi <rire> Bah <rire> tout le monde a moins 5 euros du coup, parce que vous êtes tous arrivés à la boue. C'est comme si on, on, avait, on avait le verrait. On ne pas <rire> Mika, non, mais Ouais, moi je ne pas manger. Je serais venu à 1h, je ne voudrais pas manger. C'est vrai, c'est vrai. C'est un guest lambda que des jeunes chez en venir. Oui, c'est vrai, mais bon. On nous a demandé un défi. De manger sur le parc, ok Ne commence pas. Ouais, moi je trouve qu'il y en a qui jouent pas vraiment le jeu dans cette bande et euh, je pense qu'en fait, à part toi et moi, Pixie. Euh... Oui, c'est ouais. vrai, c'est vrai. <rire> bah attends, Gogo, tu rigoles ou quoi Gogo, c'est celle qui a le mieux joué le jeu. Hein. Oui, alors Gogo, -Go, elle voudrait dire. On sait pas dans le jeu. <rire> Gogo, elle va dire que la salade n'est pas bonne C'est original et frais. Mais. T'as hein. <rire> peut-être dû prendre celle de Sarah Non parce que c'est pire, elle a pas de poulet mais... Ah bah c'est une végétarienne Bah oui Donc euh, là au moins le poulet c'est un, un peu le salanté Mais tu vois il y a beaucoup de salade Et le reste, euh, bah, j'avoue je saurais pas dire ce que c'est hein. <rire> oh. Bah disons que tu te feras plaisir sur le goûter Et moi donc du coup je suis partie sur un menu enfant comme je vous le disais Alors il faut faire attention parce que tous les castes n'acceptent pas forcément que vous preniez un menu enfant mais honnêtement c'est ce qui est le plus raisonnable pour avoir un plat au dessert et, euh, et une boisson Et la grande majorité est à moins de 10 euros, même euh, sans réduction passeport annuel Bon Bonap, avant le goûter je voulais juste vous dire qu'il y avait plusieurs options pour pouvoir manger à petit prix Là je suis notamment devant le chai de la marionnette, il y a le Hakuna Matata, il y a également le Folte des Oro euh, Il y a tous les, quasiment tous les restaurants en fait qui sont à Fantasyland, vous avez également le Vidéopolis. Il y en a quand même pour tous les goûts et différentes possibilités Allez hop, moi je péta la caméra c'est parti quand même le, la boucle, là. Regardez là il y a euh, Un petit magasin de glace Magasin de glace je respecte rien c'est marchand de glace <rire> Marchand de glace Donc là pour le 4h tu veux une petite glace là Pixie Bah pas là parce qu'il fait vraiment froid Mais c'est un endroit que j'adore Et il me semble que les glaces sont... même 3 moules sont à 3 euros Mais venez venez on va aller voir, on va les voir euh, Je regarde en haut Ah là là cette youtubeuse en carton On allez, va aller regarder euh, allez, le, allez, le prix Vous êtes prêts c'est parti T'as vu où tes crêpes Elles sont là, regarde Ah, ah. Au la... Ah ouais, bien joué! Et là, on reste largement dans le budget. Hein. Bah, après, c'est un peu cher pour une crêpe en vrai, mais bon, oui, ça reste dans le budget. Mais pour du Disney, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher, c'est pas trop cher. Pour du Disney. Pour Disney, vous vous touchez. Par, par, par contre, le supplément boule de glace, c'est hors budget. Hein. Putain, j'avoue, c'est une blague ça. Oh. Le taux prix 1€, c'est un peu abusé. Du coup, on se dit qu'on va plutôt aller sur Main Street pour pouvoir euh, se réchauffer à l'intérieur parce qu'il y a vraiment beaucoup de pluie aujourd'hui. C'est un petit peu compliqué. Euh, mais voilà on va constater que... après tu vois ouais ce que je voulais dire c'est que pour la, la salade moi j'ai l'habitude de manger des salades hein, ouais. et ça me calme généralement toute la journée quand je prends une bonne salade ouais là j'avoue la salade de ce midi elle m'a pas calé des masses après c'est intéressant du après c'est intéressant en. puisque là je vais prendre un goûter et je suis très contente que ce goûter arrive parce que j'ai un peu faim <rire> parce qu'elle était elle était, moi, je moi j'ai trouvé bonne ma salade ouais. elle était pas exceptionnelle mais elle était bonne franchement elle était originale avec euh, il y avait de la nanas dedans et tout c'était vraiment sympa ouais. j'aime bien moi le faut aimer le sucré salé ouais. et moi j'aime beaucoup j'aime bien les là qui changent, qui tu vois, qui peps alors pour le goûter plusieurs options s'offrent à vous la Pixie Army. Euh, nous on a choisi de se concentrer principalement sur Main Street parce qu'il y a pas mal de boutiques Différentes avec différents choix Je pense qu'on va largement respecter le budget On a décidé de se séparer donc il y a Certaines personnes qui sont parties au Bellageries euh, D'autres personnes qui sont au Cable Car euh, Shop, Bake Shop Je sais jamais comment ça se dit Moi je me rends à la boutique de bonbons Parce que j'ai flashé sur un gâteau et que j'ai jamais Mangé là-bas donc euh, je vais aller chercher ça Et les rejoindre par contre Il euh, y a un truc qui est un peu, un peu embêtant c'est très très compliqué de trouver de la place. Donc euh, on est dans une stratégie <rire> qui est un petit peu compliquée. En vrai, je suis en train de penser une astuce à Pixie Army vu que je suis dans la boutique de bonbons. Ce qui peut aussi être pas mal si vous voulez quelque chose de Disney mais que vous êtes en famille ou quoi que ce soit, c'est de prendre directement une boîte de bonbons ou une boîte de gâteau et ensuite de vous la partager en famille. Si on divise le prix, ça peut permettre de ne pas payer trop cher et ça fait quand même un petit souvenir Disney sympa à partager. J'ai pris un beignet, ouais. elle m'a dit euh, ce qu'il y avait à l'intérieur, j'en ai pas compris J'ai dit je vais tester sans savoir ce que c'était et un chocolat chaud, c'est une formule qui coûte 5,59€ D'accord, avec, avec passeport annuel avec Alors malheureusement non, donc du coup je suis un peu hors budget Mais on va voir ce soir comment je m'en sors. Ouais mais pour l'instant on est borderline quand même hein Borderline Elisa, t'as pris quoi j'ai pris la formule avec un donut et un chocolat chaud Mais je dois dire pour être tout à fait honnête Que j'étais quand même bien embêtée parce que je voulais à la base une crêpe Mais il n'y avait pas de crêpe Je voulais un beignet mais le beignet était hors budget D'accord Oh, bah, Désolé. Voilà, en fait j'ai pris ça mais un peu par dépit. D'accord, et t'en as eu pour combien euh, pour 4,75 avec la réduction de... Il faut savoir que Gogo son quotidien c'est par dépit. C'est tout et <rire> par dépit dans sa boucle. Oh, <rire> pas... <rire> Même toi oui. Par par moi j'ai En vrai, vrai, vrai vous êtes pas mal hein, au niveau Enfin tu es pas mal au niveau du budget. Ouais, moi, je suis peu... Parce qu'avec peu... la salade de tout à l'heure, t'es vraiment bien. Oui mais tu je crois, je crois... Vrai, non, ça fait super longtemps que j'ai faim. pas assez J'aurais dû prendre un dessert en fait, je pense. Ah, ouais, oui, j'étais en budget avec ouais. le j'ai réussi, mais je suis affamée. C'était la boisson oui. dessert. Ouais. Donc après, tu oui, vois, si oui. le but c'est euh, de ne pas être rassasié ah. après le départ, non, bah, non de pouvoir consommer deux fois dans la journée, bien, bien, bien sûr que non. De euh, deux boîtes de beignets. Ouais. La oeuf, elle a pas compris le conseil tu sais. Et un petit jus d'orange pour le plaisir, et le tout pour 4,99€. Et le tout à partager avec tout le monde. C'est très, très avantageux. Parce qu'en fait, j'en ai mangé, j'en ai pris un, et le vrai, j'ai moi je pense que t'en as pour 30 là, <rire> non, pas. Non, là pas pour Moi, moi j'ai pris, les... <rire> pris juste des euh, euh, petits beignets au chocolat, euh, chocolat. D'accord et t'en as eu pour combien euh, 3,59 Je vous bats tous Pourquoi quoi et bah, Moi j'ai pris deux sablés qui sont juste ici Et j'en ai eu pour 2,69 les gars Moi je crois que tu te la un peu Oui bah laisse moi Parce que D'accord ma mère je pensais que t'avais. Eh, si tu va. veux, il y a des miettes là-bas. Hein. <rire> j'en ai deux J'en ai deux <rire> <rire> Moi, à, à deux sablés comme ça. Comment vous m'avez pas respecté <rire> C'est un truc de ouf C'est trop facile. Moi aussi, il y a des miettes. Hein. Si tu veux, tu peux ramasser des miettes. Moi, <rire> j'achète deux miettes. J'avoue, j'ai pas pris de boisson, mais j'en avais pas spécialement envie. Mais je pense que j'aurais pu prendre un chocolat chaud. Et je sais pas s'ils en faisaient à la boulangerie, j'ai pas fait ah, si gaffe. Si, si ils en ont. ont ouais. J'aurais peut-être pu demander. Ils en ont dans les deux. Ouais. Moi j'ai pas fait de boisson. Façon... Mais là ça aurait été hors formule du coup. Pas fait mais formule. Ah, mais j'ai pas eu de formule de toute façon là. J'ai payé euh, cash. Donc euh, bon. Bon bah. Bon app avec ma miette. Hein. <rire> non ok, tout va bien. Donc la pixie Harvey. <rire> Est... Arrête, ah ouais, tu m'as caché mon cookie, sur toi La Pixie Army, on est donc au Earl of Sandwich pour ce soir Le truc qui est un petit peu drôle, euh, c'est qu'on a aucune idée de combien il nous reste Donc il va falloir qu'on calcule et en fait en fonction euh, de ce qui nous reste eh ben, On va savoir ce si qu'on peut commander ou pas Donc tu disais Aujourd'hui j'ai calculé et j'ai mis un petit de Yes J'ai mangé pour 15,58€. T'es sérieuse Avec le petit déjeuner Wow J'ai compté ça ah ouais, pour le ouais. Oui. donc c'était 6,99€ ça... euh, ah oui, ma salade et mon goûter 3 oh ouais, oh ouais, oh oh. oh, je t'ai craché dessus, excuse-moi, ah ouais. ah comment ça va toi Mon et mon goûter 3,59€. Ah ouais Là je peux prendre 15 balles. Ouais. Je peux me faire plaisir. C'est trop bien Ah ouais je suis contente. Tu veux bien calculer pour moi Ok. T as mangé quoi Alors du coup il y a 4,79€ pour le petit-déj donc mes 5€ okay, comme toi J'en je euh, ai eu pour 8,05€ du, du, du repas 8€, 8, 5. Non, il y a Et euh, 2,60€ ouais. de goûter ouais, 2,69€ précisément 16,19€ ouais. as mangé aujourd'hui Oui 5 plus 9,34€ plus. Moi bon, pas vraiment parce que j'ai une notification. Toi tu es celui qui a le plus dépensé ah, le jet 19 93, il me reste 10 € à dépenser. Donc tu es pile dans le budget en bah fait, ouais, en vrai. Tu T'as grave géré. Bah ouais. Et du coup J'suis trop bon. <rire> 19,02. Euh, ouais. Donc euh, ça fait euh, 24. 24, ouais. Donc t'es moins de gogo au final. Parce que j'ai pas pris de sandwich. D'accord. Voilà. Mais moi j'aurais pas pris de sandwich. Donc je t'ai battu. Je Les mecs se disputent tout le temps, c'est un truc de ouf. <rire> je l'ai battu, y'a pas de débat. <rire> Sarah Ouais. Alors où est-ce qu'on en est dans les comptes prix. Euh, mac and Cheese. Parce que c'est végétarien. Ouais. ouais, si vous avez compris euh, la blague de tout à l'heure, c'est juste que moi je mange pas de viande, c'est tout. De... C'est te malheureusement, ça me fait du mal à le digérer. J'ai calculé donc ça c'était 8,95€ et en tout j'ai dépensé 24,50€. J'ai mangé pour 24,50€. Ok bravo Moi euh, donc 5 pour le petit déj, euh, 8,05€ pour le midi, 2,69€ pour le goûter, j'ai juste pris un sandwich parce que j'avais vraiment plus faim et donc j'en ai eu pour plus 6,45. Je pense que c'est la wow. ce qui a gagné avec 22 euros. Oh là là T'as le sable que j'ai encore gagné quelque chose face à toi C'est que ça fait des mois que tu peux faire cette vidéo. J'avais tout calculé. Franchement ah. Oui Est-ce que c'est la deuxième fois que je l'écrase à plat de couture Mais ça faut pas le dire. De toute façon tu aurais pu mettre ça. Tu me dis bien que j'ai monté avec ce que les manches aujourd'hui, j'en ai fait 27 euros. Elle a quand même réussi à rentrer dans le truc. J'ai pas cherché. Hein. Ok, il n'y a pas le petit déj. Mais qui prend le petit déjà différent Franchement Personne Moralité Bon appétit je le bilan de cette journée, je dirais que c'était euh, pas si difficile que ça. Ouais. C'est un budget qui est facile à tenir, surtout si vous sautez des repas finalement. <rire> c'est facile <pas rire> si vous ne mangez pas, bah pas C'est <rire> ça, c'est Non mais c'est rare que je, que je fasse tous mes repas ici à Paris, Il faut les goûter les petits déjeuners, je ne fais jamais de petits déjeuners, et rarement les goûters C'est ça. Et en vrai, si vous faites deux repas dans la journée, bah, vous pouvez en avoir largement pendant 30 euros. Et si vous voulez faire tous les repas, bah, faites comme nous. <rire> moi, je, pour rejoindre l'avis d'Alex, c'est vrai ouais. que en fait, c'est faisable. Okay. Enfin, c'est faisable, mais moi, on vous conseille parce que si tu veux, par exemple, emmener votre propre sandwich euh, au préalable euh, pour le déjeuner, et ça te rendrait sympa le soir. Moi, je c'est plus comme ça, plus C'est ouais. chacun notre part, ça va C'est pour ça que je suis amusée que tu t'amènes et euh, tu profites euh, le soir -même, et, ouais. euh, tu ça ouais. Après j'avoue que moi j'aime ouais. beaucoup euh, le repas de 4 heures à Disneyland Paris, à les se poser au ZLH si on a les moyens. Et là, je ne ouais. me heures <rire> <rire> trop Mais du coup il faut songer à ce moment-là si tu t'as invité vraiment à sauter un autre après c'est mon avis perso, mais j'ai vraiment pas la sensation de m'être privée. toute la journée, j'ai vraiment mangé à ma faim. parce ce que je sais. Du coup, je sais que c'est moi. J'aurais l'argent pour rajouter. Arrête ah, d'avoir le temps, ok J'aurais pu rajouter car on voit tout chaud, on voit tout Et si on a ça, j'aurais pas que j'ai plus parce que j'ai mangé. C'est bien que je me suis privé j'ai mangé pour Et toi Sarah oui. Bah moi, c'est euh, toute une journée où je me suis nourrie, c'est bien. <rire> J'ai mangé, je suis très contente moi quand je mange, je suis contente, moi ça me va, et voilà c'est tout, Merci voilà, voilà, simple et efficace. Donc voilà, grâce à Pixi, vous pouvez manger pour moins de 30 euros. Bah écoute, moi, n'hésitez pas à nous dire euh, ton prochain challenge dans commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, j'y fait quoi en même temps. Et en attendant la prochaine vidéo, pour voyez bisous. Bisous, bisous, bisous. bisous. La army. Il avait disparu et on va aller à Buzz d'éclair. donc je dois rencontrer Monsieur Super Screen, et j'espère que je vais gagner. Voilà. Et toi tu es que gagner aussi. Ah mais moi je vais gagner c'est sûr. Non oui, ça va être moi, je sais moi ça va être tout. Faut pas être, de aussi, de rageux. Faut pas être euh, aussi rageux. Vas-y bah, si, t'as abusé là. <rire> respecte un peu les joueurs. Regardez mon score à la Fixie Army, c'est à peu près trois fois plus. Voilà.